toi mes Wanderer. aujourd'hui, nouvelle mission amen, on est dans la ville d'Akita, qui est dans la préfecture d'Akita, dont le symbole est le chien Akita, ça fait beaucoup de Akita L'Akita Inu, tu le connais certainement, c'est cette grosse boule de poils qui s'est, en France, fait un peu voler la vedette par son cousin miniature, le Shiba, qui est le chien le japonais le plus connu et le plus répandu en France, et le plus médiatisé à cause de lui le shiba le plus connu de France qui a plus de 650 000 abonnés sur Instagram moi j'en ai 300 putain, non en vrai les millions sont chers et tu sais où t'es dès que t'arrives à la gare parce qu'il y a des Aquitaines ou partout mais il y a aussi d'autres choses dont un château, le parc magnifique dans lequel je me situe actuellement et le Jumanji Ramen, Jumanji hein, rien à voir avec Alan de Paris. rien à voir J'étais là en train de regarder cette réplique de château et j'ai rencontré ces gens super sympas dont ce gars là qui est tout mignon et en fait euh, à Akita il y a le Akita Ramen mais le Jumanji Ramen que je cherche il est dans le village de Jumanji qui est juste une heure au sud et le monsieur qui est juste là m'a donné les noms des endroits où il faut aller. Mmh. そう、<笑>美味しい美味しい<笑><笑> <高6円。高6円。笑> Petit changement de programme. Comme tu as pu le voir, je pense que tu sais très bien que c'est pas du ramen. La propriétaire du chien que tu as vu juste avant, qui n'est pas un Akita Inu à proprement parler, c'est un croisé. Euh, je n'utiliserai pas forcément le terme bâtard parce que c'est deux races spéciales d'Akita. Mais en tout cas, ce chien était magnifique. Du coup, sa propriétaire m'a invité à manger et m'emmène juste après au village de Jumanji. L'hospitalité japonaise juste, euh, est incroyable comme d'habitude. Hein. à chaque fois je le montre. Et du coup on va goûter ce qui est apparemment le meilleur ramen de la préfecture d'Akita, le Jumanji Lamen. Yo, bah du coup on est le lendemain. Me voilà dans le petit village de Jumanji, qui est un petit village japonais de ce qu'il y a de tout à fait classique. Du coup on va aller à Malutake Lamen, qui est le petit shop qu'on m'a conseillé hier, qui est apparemment le meilleur Jumanji ramen du village. On me l'a reconfirmé euh, à la guest house où je reste en ce moment. Du coup, c'est parti, on fait un petit tour et on y va Comme tu peux le voir, bah ici il reste de la neige, il fait bien froid mais bon ça renforce un peu l'esprit de Noël parce que oui aujourd'hui on est le 24 décembre, pendant que toi tu es en train de préparer ta dinde, moi je vais aller manger des nouilles. Le voilà l'esprit de Noël, bon quand tu regardes derrière moi pas vraiment, mais au moins il neige, j'ai de la neige pour le 24 décembre, ça c'est assez cool. J'ai l'impression de me retrouver dans un téléfilm de M6, des téléfilms de Noël un peu pétés, mais au Japon. Bon, Au moins le cadre est vraiment cool. Il fait bien froid, bien bien froid, moi qui ai passé plusieurs euh, Noël en Australie, en Nouvelle-Zélande où ça se passe du coup en été, euh, moi qui vis au bord de la mer en France, j'ai jamais eu de neige pour Noël. Je pense que c'est la première fois et du coup, je suis content. Mais pas de repas de Noël pour moi, Ramène, c'est parti ouais. J'avais pas mis mon bandeau de chasseur de ramen avant parce que c'est beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort. T'as Kimas, je fais de la route pour l'avoir celui-là. Je fais de la route. Wow, il est tellement bon La grosse différence avec les autres c'est que les mousses sont très très fines ce qui rend vachement plus léger Du coup dans le premier épisode j'avais mangé un miso ramen dans le deuxième un shio ramen et celui-ci en fait c'est un dérivé du shoyu, la sauce soja c'est sûr il rentre dans le top celui-là m'a Maneshta Qui est le... Merci d'après manger J'arrive toujours pas à expliquer le japonais Toujours pas Non seulement on mange bien, mais en plus on peut même faire sa petite prière après Alors verdict, bon bah ça valait le coup de faire quelques kilomètres pour pouvoir manger ce ramen. Et ce ramen là c'est vraiment l'exemple typique de ce que je disais dans les précédents épisodes. Que tu sois dans un shop, dans un endroit différent, ils sont forcément totalement différents. C'est comme manger un plat différent à chaque fois. Là la grosse particularité c'est que les nouilles étaient super fines. Ce qui le rend vachement plus léger et en plus de ça du coup là c'était le premier... De cette série où je mangeais un shoyu ramen le côté salé des algues plus le côté fin de la sauce soja salier parfaitement il va donc rentrer dans le top 3 forcément le top 3 que je vais modifier hein, je modifie un peu les règles c'est ma vidéo je fais ce que je veux parce que je vais le faire rentrer directement à la deuxième place mais je vais garder le shio ramen pour avoir les trois sauces dans le top 3 Parce que la différence entre les goûts est tellement significative Que je pense que ça vaut le coup d'avoir des choses vraiment différentes Le kushiro et le sapo ramen étaient plus ou moins similaires En oh, kushiro désolé, mais tu dégages oh, putain. putain de merde C'est bon, c'est bon ça va et pour finir cette vidéo, je voulais vous souhaiter à tous un joyeux Noël, de très très bonnes fêtes, profitez de vos proches, moi avec ma vie de voyageur, je peux pas le faire. Aujourd'hui je passe Noël avec des gens que je connais pas, et c'est aussi ça le voyage, créer des liens, passer des moments spéciaux avec des gens que tu connais pas. C'est quand même quelque chose de se dire que passer Noël avec quelqu'un d'autre, que ta famille ou tes amis ça soit aussi enrichissant et que tu peux passer forcément un très très bon moment également. Passer en règle générale de bonnes fêtes, si tu as apprécié cette vidéo comme d'habitude, hop, pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche pour ne rien louper et tu peux aussi partager cette vidéo à tes amis en ces périodes de fêtes, c'est sympa. Donc avant de se quitter, j'ai autre chose à te montrer, on a vu de la ville, on a vu des parcs, on a vu un petit village, mais comme la préfecture d'Aquita est aussi une région magnifique et que cette mission est accomplie, je te laisse en profiter. Matane